C'est euh, une réalisatrice qui est passée devant mon école et qui faisait un casting sauvage. Et du coup, euh, je lui dis bonjour. Je, ah, je m'appelle Mara, j'étais en salopette avec mon gros chignon euh, qui court partout, qui dit bonjour à tout le monde parce que c'était mon, mon tempérament euh, en secondaire et encore maintenant. Et, euh, et elle m'a dit Mais putain, toi, passe le casting pour, euh, pour mon film. J'ai fait Ouais, bah ok, pourquoi pas bah, C'est rigolo quoi. Et, euh, et je l'ai passé et ça s'est fait. C'est le réalisateur Emmanuel Marc qui m'a appelé mais même deux ans avant qu'on tourne le film. Moi, j'étais à Marseille, je me souviens très bien, j'étais avec mes copines. On venait d'arriver à Marseille, on était avec nos sacs à dos, on avait chaud, etc. Et il m'appelle et il me dit, voilà, euh, euh, je suis en train de commencer à faire mon film, j'aimerais bien qu'on se rencontre, mais on ne sait pas encore trop quoi. Ce n'était pas encore très clair. Et du coup, moi je dis, ben merde je suis désolée, là je suis, à, je, suis à, je suis à Marseille, mais quand je reviens, etc. Puis ça a pris un peu de temps pour qu'on se revoie, et puis on s'est vus, et j'ai passé cinq fois le casting. Au début pour le rôle d'Adèle, et puis après, euh, je continuais à faire des castings, mais on ne savait pas trop, je ne comprenais pas trop, mais en fait, les castings d'Emmanuel, c'est très particulier. Il va, euh, avant de faire une scène, c'est plutôt, il va te poser des questions pendant genre 30 minutes, il va te poser plein de questions, mais très spécifiques, par exemple, euh, la dernière fois que tu as menti. Euh, des questions où il essaye un peu de voir et je pense, enfin je sais pas trop c'est quoi sa technique, qui y a derrière la comédienne quoi. Et du coup on s'est vus cinq fois et à un moment donné il m'a appelé il m'a dit qu'il voilà, voulait que je joue la sœur de Adèle et que, et que je participe au film et j'étais trop contente. On, on a un squelette du scénario mais on va vraiment vivre autour de, de celui-ci et le but n'est pas de apprendre par cœur un texte, mais plus de raconter vraiment l'histoire de, des, des trois personnages qui ont une vie commune, quoi. Et du coup, c'est vraiment euh, pas beaucoup de texte, non. Ça, ça va plus se jouer dans les regards, dans, dans regarder ou ne pas regarder, dans, dans les gestes d'affection ou pas, et ça va plus se passer là-dedans. Euh, la première fois que j'y euh, euh, étais, c'était pour Hors norme, et j'étais très intimidée parce que je ne... Allez, Comment expliquer C'est un monde qui est à des milliers de kilomètres de ton monde à toi, de Bruxelles, de comment t'as éduqué, de, de la famille d'où je viens, etc. Et c'est vrai que c'était assez stressant. Après, ce qui était vraiment chouette, c'était que j'étais avec des gens qui vivaient ça aussi pour la première fois. Euh, tous les... Tous les, soit les vrais comédiens, mais qui n'avaient pas encore fait euh, les marches de Cannes, soit les éducateurs, et du coup, c'était chouette parce que c'était vraiment... On était tous ensemble pour vivre ça, quoi. C'était pas... Euh, euh, j'étais qu'avec des grands noms et du coup, j'étais celle qui ne comprenait rien à ce qui se passait, quoi. J'étais entourée de gens qui découvraient et qui étaient aussi excités de moi à, à, à vivre ce moment-là aussi, quoi. Donc ça, c'était chouette. Je crois que j'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais arrivée, qu'il que, qu se passait tout ce qui se passait, que je repartais le lendemain, quoi. Donc il y a aussi quelque chose... Euh de qui va super vite. On te dit, ah, voilà, t'as 20 minutes pour t'habiller, on vient te chercher en bas, on court au Majestic, on va au Marche, maintenant on a la soirée, t'as 10 minutes pour euh, aller te changer, pour te mettre en tenue, machin. Enfin, t'as pas le temps de vraiment euh, réfléchir à ce qui se passe. Il y a eu Fils de, de Franck qui est euh, une série RTBF, qui là est arrivée juste après le confinement, et c'est vrai que ça et ça m'a vachement rassurée. Puis c'était une expérience, t'as avec Béatrice Dell, qui est une, une comédienne assez incroyable, qui m'a énormément appris juste en regardant. Qui est d'une douceur et d'une intelligence extrême et ça m'a fait et c'est vrai que c'est étonnant de dire douceur par rapport à l'image qu'on a de Béatrice Dalle, mais vraiment c'est quelqu'un de très tendre et très gentil et bienveillant et ça m'a fait vachement plaisir de rencontrer cette femme sur ce tournage. Alors c'est La Ruche de Christopher Mans et ça parle de trois sœurs qui sont face à la maladie de leur mère qui est bipolaire et c'est vraiment comment, malgré tout l'amour qu'il y a et toute la tendresse qu'il y a dans cette sororité, dans cette famille, dans ce cocon, dans cette ruche, on va essayer de surmonter ou de vivre avec ou de subir la maladie de notre mère. Et chacun avec nos, différentes et nos, nos différences et nos travers. Et c'est vraiment, on suit ces quatre femmes. C'est vraiment le récit de quatre femmes qui sont impactées par une même chose, mais différemment. Même si chaque film a son histoire, c'est vraiment un film où il s'est passé des choses extrêmement forte émotionnellement, qu'on euh, a fait vraiment un long travail ensemble autour de ce film. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin qu'il sorte, quoi. J on a tous besoin d'accoucher de ce film -là et qu'il ne nous appartienne plus, que euh, j'ai envie de le montrer à ma famille, à mes amis. Je, en fait, c'est la première fois vraiment que je porte un film de A à Z avec trois autres comédiennes et que j'ai vraiment envie de montrer aux gens que je, qui me connaissent et qui, qui me suivent un peu de, depuis le début, et mes parents et ma, ma famille, en leur disant voilà, c'est ça que je fais comme métier. C'est ça que je sais faire. Je sais pas, il y a un peu un... Allez, regardez quoi. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.